It is Nous en sommes maintenant donc, à la période des questions. Le chef de l'opposition illoyale de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. À la Première ministre. Madame la Première ministre, l'un de ses salaires de PDG est différent comparativement aux autres. Manitoba Hydro, 466 000 Saskatchewan Power. 481 000 BC Hydro 489 000 Hydro-Québec 543 000 Hydro One 6,2 millions de dollars. Monsieur le Président, la Première ministre, comment peut-elle justifier ce salaire de plus de 6 millions de dollars? Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Il est très important de comprendre que les salaires des PDG sont très élevés comparativement à la majorité des salaires ontariens. Donc nous nous sommes engagés à faire en sorte que nous offrirons une redevabilité au sein de Hydro One. Ceci étant dit, Hydro One est une société cotée en bourse, ce n'est pas une entité gouvernementale. Et selon Hydro One, 80 de la rémunération du PDG d'années, si des objectifs euh, sont atteints, c'est-à-dire euh, la réduction des facteurs d'électricité, par exemple, donc, et puis l'élargissement de l'actionnariat. Les cadres supérieurs euh, de l'entité ont réalisé 114 millions de dollars en économie pour leurs clients. Et donc, le, le service à la clientèle a été amélioré et les coûts ont été réduits pour les clients. Encore une fois, la Première ministre. L'année dernière a été une excellente année pour les cadres supérieurs de Hydro One. C'est un club de millionnaires. Mayo Schmidt, président et PDG, 6,2 millions de dollars. Et c'est après une augmentation cette année d'1,7 million de dollars. L'ancien directeur financier, 1,2 million de dollars. Vice-président et directeur financier provisoire, un peu moins d'un million de dollars. Une personne avait un salaire de 2 millions de dollars, une autre, une autre 1,9 million de dollars. Toutes ces personnes gagnent plus d'argent que les cadres supérieurs de toute autre société d'électricité. La famille moyenne peine à joindre les deux bouts. Donc la première ministre, comment peut-elle justifier cette rémunération Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Les tarifs de Hydro One sont fixés par la CEO. Et donc, le, la CEO réglemente les tarifs et a pour objectif de protéger les intérêts des consommateurs d'électricité. En automne de l'année dernière, la rémunération a été plafonnée. Et donc, les consommateurs d'électricité réalisent une économie de... 30 millions de dollars au cours de cette année et au cours de la prochaine année. Nous comprenons que l'abordabilité est très importante pour les familles, pour les entreprises. C'est pour ça que nous avons créé notre programme pour faire baisser les tarifs d'électricité de 25 en moyenne pour tous les clients résidentiels et pour 500 000 installations agricoles et entreprises. Il est important de souligner le fait que cette rémunération est d'année sous condition d'atteindre des objectifs euh, complémentaires finales à la première ministre. J'arrive pas à comprendre pourquoi le gouvernement défend ses salaires. La première ministre a dit qu'une décision de cette ampleur nécessite une majorité de deux tiers du conseil d'administration de Hydro One, qui veut dire que être actionnaire de 40 nous protège. Elle a dit que... Ceci nécessite à ce que les ontariennes envoient au chapitre. Et ensuite, elle a dit, est-ce que le gouvernement aura la capacité de contrôler des décisions importantes en raison de cette, ces actions de 40 Oui. Donc, la première ministre est responsable pour ces salaires tout à fait énormes. Comment peut-on faire confiance à la première ministre Lorsqu'elle approuve ce salaire de 6 millions de dollars, le ministre de l'énergie. nous comprenons que ces salaires sont très élevés comparativement à la majorité des salaires ontariens et nous nous sommes engagés à nous assurer de la réglementation de Hydro One en tant qu'actionnariat majoritaire. Mais étudions ce que dit l'opposition. Elle se dit préoccupée des tarifs d'électricité, mais lorsqu'elle avait l'occasion d'agir, elle s'est opposée à notre plan pour faire baisser les tarifs d'électricité. Elle ne soutient pas la lutte contre le changement climatique et donc l'opposition sera obligée de faire des compressions à des programmes dont les intérêts dépendent. Par exemple, les services de garde gratuits, assurance santé plus, les droits de scolarité gratuits, la couverture buccodentaire gratuite. Contrairement à leur plan incompétent, nous avons pour objectif de créer davantage de possibilités pour les ontariens et nous continuerons de le faire. Nous agirons pour nous concentrer sur leurs meilleurs intérêts. Lors de cette ronde de questions, vous m'avez demandé de passer aux avertissements. Nous en sommes donc aux avertissements. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la première ministre. Le député de Mississauga-Streetsville est fier de la dette du de gouvernement. Il a dit, et je cite, « Nous, nous l'avons triplée et nous en sommes fiers. » Les ontariens et les Ontariennes veulent savoir la première ministre est-elle d'avis La première ministre est-elle fière du fait qu'elle obligera à nos petits-enfants de payer sa dette. La première ministre. Parlons du plan que nous avons mis en place et qui sera mis en place sous forme de notre budget. Nous savons qu'il y a des gens à l'échelle de la prov province, que ce soit une famille qui a un adolescent ayant des troubles de santé mentale. Je sais que le groupe du gouvernement défie parlera de la santé mentale, que ce soit une jeune mère qui n'arrive pas à trouver les services de garde, qui veut qui veulent travailler, mais qui ne peut pas payer les frais de garderie, que ce soit un travailleur qui gagne le salaire minimum, qui a plus d'argent aujourd'hui. Le député de renfrew nipissing pembroke vous est averti. Veuillez terminer. Le salaire minimum est 14 de l'heure et passera à 15 de l'heure, tant que nous protégeons les intérêts de ces personnes. Ces soins sont nécessaires dans cette province et nous en sommes très fiers. Rassez-vous, s'il vous plaît. Rassez-vous, s'il vous plaît. Merci. Complémentaire. À la première ministre. Nous savons que le gouvernement a mis à risque, l'avenir de notre province. Tripler la dette n'est pas quelque chose de responsable. L'Ontario a la dette la plus élevée de toute entité infranationale de la planète. Et donc, les Ontariens n'accèdent pas aux services nécessaires, c'est-à-dire les services de santé et d'éducation. C'est pour ça que la Première ministre a licencié 1 600 infirmières et a fermé 600 écoles, plus que tout autre gouvernement dans l'histoire de notre province. Cette dette met un fardeau sur les dos de nos enfants et de nos petits-enfants. La dette gouvernementale, c'est la raison pour avoir effectué ces compressions, plutôt que de s'inquiéter des intérêts des familles. Monsieur le Président, je sais que le député d'en face sait que nous avons bâti 800 écoles et nous en avons rénové 780. La réalité, si, si nous ne faisons pas ces investissements, nous nous retrouvons dans une situation où il n'y a pas de croissance économique. Nous avons équilibré le budget cette année. Nous avons fait des investissements en infrastructure à l'échelle de la province. Et en ce moment, nous savons que ce qui est nécessaire, c'est un investissement dans les gens, dans leurs soins, dans les outils leur permettant de s'inquiéter de leurs propres intérêts. Le député d'en face défend un parti qui a promis de faire des compressions à la hauteur de quelques milliards de dollars dans la santé, dans l'éducation, dans les services dans les et dépenses. Ce n'est pas notre plan. Veuillez vous, vous asseoir, s'il vous plaît. Député de Nepian Carlton, vous êtes averti. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de non-parlementaire. Si je savais qui c'était, je lui demanderais de retirer ses propos. Je ne joue pas à des jeux. Dernière question complémentaire. La population est déçue. Et car ce gouvernement raconte des histoires pour un gain politique. Nous sommes choqués du fait que cette première ministre défend le député de mississauga Streetville. Qu'est-ce qu'elle va défendre de plus? Il a parlé d'avoir des impôts plus élevés. Sur son site Web, le député de mississauga Streetville a demandé d'augmenter la TVH de 1 Il a dit que le fédéral doit augmenter la TVH TVH de 1 jusqu'à 6 Est-ce que la Première ministre appuie la déclaration de ce député sur les nouveaux impôts? Est-ce qu'elle va demander au premier ministre Trudeau d'augmenter la TPS? Eh bien, j'invite le député d'en face de lire notre budget. J'invite le député d'en face d'examiner les politiques en place. J'invite le député de parler à la population dans sa communauté qui recherche des garderies, des services de santé mentale. Le député de leeds Grenville, vous est averti. Veuillez terminer. Des personnes qui travaillent un salaire minimum, j'invite le député d'en face de parler à ces personnes et de leur demander leur point de vue. Nous savons que ce parti est capable de, de ce parti-là est capable de sabrer dans leur budget de milliards de dollars et ils vont le refaire à nouveau. Merci. Veuillez vous, vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Le ministre de la Jeunesse et des services à l'enfance est averti. La chef du troisième parti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. La première ministre croit que les soins dentaires co coûtent 50 par année car voilà ce qu'elle qu a consacré dans le budget libéral pour s'occuper des dents des enfants. Il n'y a pas beaucoup de dentistes qui vont faire des radiographies, une vérification et s'occuper d'une carie pour 50 et si c'est le cas, beaucoup de parents voudront leur numéro de téléphone. Est-ce que la première ministre connaît des dentistes qui vont s'occuper des soins dentaires à des enfants à 50 dollars? Est-ce qu'elle va donner le numéro de téléphone de ce dentiste aux parents de l'Ontario? Monsieur le Président. Je n'ai pas de problème avec la chef du troisième parti, comme quoi nous avons besoin de soutien pour l'assurance médicaments et les soins dentaires. Nous le reconnaissons et nous avons mis en place assurance médicaments plus pendant des années. Nous avons travaillé sur le programme Les Beaux-Sourires. Il y a 450 000 enfants qui ont accès à des services dentaires importants grâce au programme Les Beaux-Sourires. Alors pour nous... Et ce n'est pas un nouvel enjeu. Nous travaillons sur cet enjeu. Nous savons qu'il y a encore du pain sur la planche et je suis bien heureuse de savoir que la chef du troisième parti de notre côté à ce sujet et je suis contente de voir qu'elle se préoccupe de la question. Nous allons travailler avec les dentistes et la collectivité. Mais cet argent dans notre budget va aider les familles à avoir accès à plus de soutien pour leurs enfants. Dernière question complémentaire. L'agent Médical de la santé de Hamilton affirme que 42 des enfants de, des élèves de deuxième année ont des caries dentaires. 50 par enfant ne va pas régler le problème. Et le programme Beau sourire de ce gouvernement n'a rien fait. De promettre 50 à chaque famille n'est pas un régime dentaire. J'ai plutôt l'impression que ce gouvernement veut acheter des votes. Les libéraux ont ignoré les gens. La chef va retirer ce qu'elle dit. Retiré, je retire ce que j'ai dit. On, donc, un chèque de 50 n'est pas une stratégie dentaire. Les, votes, les électeurs peuvent décider. De même, les libéraux ont ignoré les besoins soins dentaires pendant 15 ans. Est-ce que cette Première ministre tente d'obtenir des votes ou d'envoyer les enfants chez le dentiste? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit, pendant plusieurs années, nous avons établi des mesures de soutien et la chef du troisième parti et ses députés ont voté pour. Parlons du problème. Il y aura des remboursements de 400 par personne et 600 par couple et 700 pour les familles de quatre. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je crois qu'il faut en faire davantage et nous allons trouver d'autres moyens de soutien. Mais nous mettons en place également des, des services de garderie gratuits. Nous n'avons pas établi ces programmes de façon isolée. Nous comprenons les besoins des familles. Nous avons créer les soins dentaires et l'assurance médicaments car nous reconnaissons les besoins des familles dans, toute la, dans tout, tout l'Ontario. La Première ministre n'a pas de plan pour s'assurer que les enfants puissent voir un dentiste. Ça, c'est clair. Doug Ford et les conservateurs vont aggraver la situation. La solution à un mauvais choix c'est de ne pas choisir quelque chose de pire. Les néo-démocrates vont faire en sorte que chaque enfant en Ontario puisse voir un dentiste peu importe où habite cet enfant. Pourquoi est-ce que cette Première ministre ne croit pas à l'accès universel aux soins dentaires? Monsieur le Président, je crois à l'accès universel. La chef du Troisième parti parle d'accès universel et pourtant... Le programme d'assurance médicaments aurait seulement couvert 110 médicaments d'ordonnance. Notre programme universel pour tous les enfants de la naissance jusqu'à 25 ans et l'année prochaine pour les aînés va couvrir 4400 médicaments d'ordonnance. Nous avons un point de vue différent, mais je crois que nous comprenons toutes les deux que l'assurance médicaments. Et l'assurance dentaire en ferait partie. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière à 1969. Alors, nous sommes en train d'intégrer ces mesures de soutien. Est-ce que je crois qu'il faut que ça soit au niveau national? Absolument. Et je vais continuer à lutter pour cette question. Nouvelle question? La chef du troisième parti. Ma, première que ma prochaine question est à la première ministre. Peut-être qu'elle devrait revenir à 2003, où on aurait eu un premier ministre qui aurait compris l'universalité. J'ai rencontré Gary à Oshawa qui a dû enlever sa propre dent car il ne pouvait pas se permettre d'aller chez le dentiste. Il a un trou dans la mâchoire et il peut seulement manger du côté gauche. Pire que cela, il a dû quitter le bureau du dentiste. Et sachant que son enfant devait attendre des mois en douleur avant de se permettre de s'occuper de la carie, ce problème ne doit pas survenir en Ontario. Pendant 15 ans, les libéraux n'ont pas aidé Gary, ni son fils et de nombreuses familles. Et leur stratégie dentaire ne va pas aider les familles à l'avenir. Monsieur le Président, je sais que le mini la ministre de la Santé et des Soins de longue durée va vouloir faire des commentaires, mais, Monsieur le Président, nous n'avons pas attendu jusqu'à maintenant pour faire face au problème. La chef du troisième parti va perpétuer cette, cette idée qui est fausse. Nous avons créé le programme Beau Sourire et nous reconnaissons qu'il y a un grand défi à relever pour les familles dans la province. Ce budget comprend des avantages, un nouveau programme d'assurance dentaire et de médicaments et va rembourser les familles jusqu'à $700 pour une famille, un couple avec deux enfants. Et nous nous sommes engagés à avoir des programmes à des adultes à faible revenu d'ici 2025. Nous reconnaissons qu'il y a un problème. Nous avons travaillé pour régler le problème. Nous allons continuer à travailler pour régler le problème. La chef du troisième parti sait que nous ne faisons pas ce travail à la dernière minute. Nous allons continuer à travailler avec la collectivité et en, par l'intérim, nous mettons ce programme en place. Question complémentaire, je crois que la Première ministre a oublié l'autre question lorsque j'ai mentionné le 42 des élèves de deuxième année qui ont des caries dentaires. Cela vous montre à quel point le programme Beau Sourire est inefficace. Jordan de étudie pour devenir Travaille social à Sarnia. Elle veut améliorer l'Ontario. Elle a de la chance d'avoir une couverture dentaire, mais c'est seulement 50, $500 qu'elle partage entre ses soins et ceux de son fils. La semaine dernière, elle s'est rendue compte qu'elle a besoin de 1 $1,200 pour régler un abcès. Même avec son assurance et avec la stratégie de la première ministre, Jordan n'a pas suffisamment d'argent. Alors elle ne peut pas se permettre de s'occuper de son abcès. Jordan a besoin d'une couverture complète, ainsi que son fils. Pourquoi est-ce que la première ministre ne le comprend pas? À la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Il est clair que notre gouvernement reconnaît l'importance d'une santé dentaire saine et c'est la raison pour laquelle nous avons élargi notre programme. La première ministre a mentionné le programme Les Beaux-Sourires. C'est une couverture élargie qui couvre 470 000 enfants dans la province pour des services dentaires importants qui comprennent des services de base et d'urgence pour les jeunes et les enfants à faible revenu dans la province. Et il n'y a pas de limite à ce programme Beau Sourire. Nous travaillons avec les dentistes pour s'assurer que chaque enfant admissible ait les services nécessaires disponibles. Et avec notre budget, nous avons élargi cette couverture à des personnes vulnérables dans des cas où ces personnes n'ont pas d'avantages sociaux. Une dernière question complémentaire. Monsieur le Président, je crois en, en régime de santé universel. La Première ministre et son gouvernement a surpeuplé les hôpitaux pendant 15 ans. La Première ministre choisit qui va l'aider à gagner son élection. Je crois que tout le monde devrait pouvoir consulter un dentiste. La Première ministre ne veut seulement payer que la moitié d'une carie dentaire. Pourquoi est-ce que la Première ministre ne croit pas en santé dentaire pour tous? À la ministre... Monsieur le Président, bien sûr, nous n'avons pas choisi quel médicaments choisir dans notre assurance médicaments plus. Nous avons mis en disponibilité tous les médicaments d'ordonnance dans cette stratégie. Et bien sûr, nous avons offert des soins dentaires de différentes façons à des personnes vulnérables en Ontario. Notre gouvernement offre des avantages dentaires pour les individus qui ont un programme. De, sur l'assistance sociale. Certaines personnes peuvent recevoir une couverture de soins dentaires pour les aider à participer dans des activités d'aide à, à la recherche d'emploi. Nous avons entrepris des étapes pour améliorer les soins dentaires. Notre budget va encore plus loin, Monsieur le Président. Les gens vont recevoir jusqu'à 80, 80 de dépenses admissibles. C'est une étape formidable. Nouvelle question, député de whitney Ashworth. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Le gouvernement libéral a payé 31 millions de dollars à l'Association Terra. Un mois, Harvey Bishop, président de l'école secondaire, a décrit ce règlement vendredi en citant comme étant une mauvaise entente qui n'a pas été faite. Sam Halman, président de la Fédération des écoles primaires de l'Ontario, a dit que ce paiement était terrible. Monsieur le Président, il a demandé si c'était une façon de récompenser leurs alliés politiques et d'avoir des représailles contre la fédération des, des enseignants de l'école primaire. Ce va, cela va à l'encontre de nos droits. Est-ce que ce gouvernement partage les inquiétudes de ces fédérations d'enseignants? Au ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de prendre la parole pour parler de cet enjeu très important et de créer une précision à propos de ce qui se passe. Premièrement, je voulais m'assurer que le député d'en face puisse comprendre que c'est quelque chose que pour lequel la Cour supérieure a travaillé ensemble afin d'en arriver à une solution. On nous a orientés vers cette solution et je peux vous dire qu'on a des ententes avec l'OSSTS, avec la CEFPO, avec le SCFP et avec Unifor. En plus de cela, on diminue les risques et d'autres défis constitutionnels. Alors, nous avançons en faisant en sorte que notre système scolaire continue à fonctionner de façon sans obstacles. Alors, de façon proactive, nous avançons avec d'autres ententes, avec les différentes associations, afin de résoudre des griefs qui existent et de s'assurer que nous nous préparons à l'avenir. Question complémentaire. Eh bien, pour revenir à la première ministre, Monsieur le Président, un paiement de 31 millions de dollars un mois avant l'élection fait sourciller certaines personnes mais il y a des fermetures d'écoles et il y a une crise en santé mentale dans les écoles primaires et secondaires. Mais avec tout cela, la Première ministre ne pense qu'à ses intérêts politiques. Est-ce que le gouvernement libéral essaye d'acheter des votes un mois avant l'élection? Le député va retirer ce qu'il a dit. J'ai retiré ce que j'ai dit. Au ministre, encore une fois, J'aimerais faire valoir que la Cour supérieure a demandé à tous les partis de travailler ensemble pour en arriver à une résolution. Alors, nous avons une entente avec l'OSSTF, avec la CEFPO, avec le SCFP, avec Unifor. Et maintenant, nous avons des discussions en cours avec cinq groupes différents, comme vous l'avez entendu. Nous avons un règlement avec un organisme ainsi que cinq autres groupes, y compris au OCW, pour n'en nommer que quelques-uns. Pourquoi? Car nous voulons diminuer les risques d'avoir d'autres défis constitution constitutionnels. Écoutez, nous faisons preuve de diligence raisonnable et nous nous assurons que le système scolaire soit solide et travaille pour tous les partis. Nous voulons faire en sorte que les enfants obtiennent l'éducation de meilleure qualité. Les parties sont à des différentes tables de négociation, ont différentes priorités. Alors tout ce processus prend du temps afin de faire en sorte qu'on en arrive à des ententes avec tous ces éléments et toutes ces associations. Nous faisons de notre mieux pour faire ce qu'il y a à faire. Merci. Nouvelle question, députée de Nickel Belt. Comme pour la première ministre, euh Monsieur le Président, demandez à toute infirmière, infirmière ou tout professionnel de la santé ou tout médecin ou toute famille qui a besoin de soins de santé, on vous répondra qu'il y a une crise de médecine dans les couloirs et une sursaturation des hôpitaux. Sous la garde de cette première ministre, les hôpitaux ont dû se débarrasser de soins, de lits, d'infirmiers infirmières chaque année. Les temps d'attente sont donc plus lents pour les personnes qui ont besoin de ces soins. Au lieu de régler le problème avec une stratégie pour mettre fin à cette médecine dans les couloirs et de bien financer les hôpitaux chaque année, la première ministre déçoit la population encore une fois. Les néo-démocrates ont une stratégie pour mettre fin à cette médecine du couloir. Pourquoi pas ce gouvernement à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Et bien sûr, cela va au cœur de la proposition de notre budget. Je suis certaine que la députée d'en face est au courant. Nous avons investi chaque année dans les hôpitaux. Cette année, plus particulièrement, nous... Et si nous adoptons, si les partis, peut-être que les partis de l'opposition vont lire notre budget et peut-être l'adopter avec nous, nous proposons un investissement supplémentaire de 822 millions de dollars pour les hôpitaux publiquement financés de l'Ontario. Donc, c'est une augmentation de 4,6 On va augmenter la capacité, diminuer les temps d'attente et améliorer l'accès aux soins pour les familles dans toute l'Ontario. Cela signifie 26 000. 14 000 procédures chirurgicales et 3 000 chirurgies cardiaques de plus. Et dans d'autres domaines également, la capacité sera augmentée grâce à cet investissement d'envergure. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Pendant quatre années de suite, la Première ministre a gelé les budgets des hôpitaux, ce qui signifie qu'il y a eu des éliminations de budgets dans les soins. Sur lesquels se fie la population. Maintenant, les patients sont traités dans les couloirs, les temps d'attente d'urgence ont des taux records de London à Toronto, Ottawa, Sudbury et ailleurs. Les hôpitaux sont dangereusement surpeuplés. Mais au lieu de régler le problème, ce premier ministre, le secteur de hôp des hôpitaux, et euh, dans l'ombre, sans avoir de stratégie à long terme pour mettre fin à la médecine de couloir une fois pour toutes. Pourquoi est-ce que ce gouvernement déçoit la population et refuse de régler la crise au sein des hôpitaux? Et c'est ce gouvernement qui l'a créé. Le, le ministre. J'ai eu l'occasion de visiter la province et j'ai parlé au PDG, au conseil d'administration des hôpitaux afin de voir vraiment ce que signifient nos investissements. Et ce sont des investissements qui sont reçus de, sous un œil très positif. À chaque année, nous allons améliorer aussi la capacité de nos hôpitaux. L'an passé, c'était 500 millions de dollars, milliards de dollars que nous avons, millions de dollars, pardon, que nous avons investi en raison de la saison de la grippe et des circonstances spécifiques. Spécial. nous avons amélioré la capacité en ajoutant 1200 nouveaux lits dans les hôpitaux ainsi que des espaces dans les soins communautaires, ce qui équivalait à six hôpitaux de taille moyenne. Si le et avec le plan du troisième parti, lorsque nous l'entendrons, je me demande s'ils si, si fermeront encore 9 645 lits comme ils l'ont fait de, de par le passé. Merci. Nouvelle question, députée de Davenport. À la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, les bibliothèques appuient l'apprentissage chez les enfants, aident les nouveaux arrivants et les enfants à apprendre. Ça aide les, les entrepreneurs et les propriétaires de PME. Et ce, que ce soit dans les collectivités urbaines, rurales ou autochtones, j'ai plusieurs bibliothèques dans ma circonscription en 2016. 1141 services de, de bibliothèques. Plutôt, 1141 visites ont été faites dans différentes bibliothèques. J'ai été heureuse de voir dans le budget de cette année plus de financement pour les bibliothèques à l'échelle de la province. Cela inclut un soutien pour les, publi les bibliothèques physiques et numériques. J'aimerais que la ministre nous dise à quel point les bibliothèques sont importantes dans nos collectivités. La ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Je remercie la députée de Davenport pour sa question très importante. Sous la stratégie culturelle de ce gouvernement, nous, avons, nous nous sommes engagés à continuer à aider les éléments tels que les bibliothèques pour pouvoir faire la promotion de la culture afin que, et nous avons fait des investissements afin de pouvoir, que, de pouvoir répondre aux besoins des utilisateurs de ces bibliothèques. Nous voulons nous assurer que les soutiens soient en place pour qu'elles puissent fleurir. Et en comparaison, en comparaison le parti de l'autre côté ne mentionne pas le mot « culture » une seule fois dans son programme électoral. Et encore plus troublant, le chef de l'opposition a promis, lorsqu'il était Lorsqu'il faisait campagne pour devenir maire, de fermer des bibliothèques. On a suggéré qu'il y avait plus de bibliothèques que de Tim Horton dans sa circonscription. C'est complètement faux. Nous nous engageons à continuer à appuyer les centres importants. Complémentaire. Je remercie la ministre pour cette réponse. Les bibliothèques sont en effet les piliers du savoir dans nos, collect dans nos collectivités. Non seulement est-ce que ce sont des ressources pour obtenir vos romans principaux, mais ce sont aussi des outils lorsqu'on parle d'appuyer l'éducation. En tant que mère de deux jeunes garçons, je sais de première main à quel point les bibliothèques sont importantes pour appuyer les projets scolaires. Les services fournis par les bibliothèques aident à élargir les, les connaissances au sein des collectivités qui sont desservies par ces dernières. Nous fournissons aussi des ressources de façon simple et efficace. Et, Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut nous dire exactement quel financement est, à, est disponible dans le budget de cette année pour les bibliothèques? La ministre, je remercie la députée de sa question. J'ai aussi trois enfants. J'ai passé beaucoup de temps dans nos bibliothèques publiques. Et vous savez, ces bibliothèques sont un véhicule pour pour répandre le savoir dans nos collectivités. C'est pourquoi le gouvernement fait l'investissement le plus significatif dans une génération. On investit 79 millions de plus dans les bibliothèques publiques, incluant... 51 millions sur trois ans en augmentation annuelle et 28 millions sur trois ans pour lancer une bibliothèque numérique à l'échelle de la province qui diminuera le coût d'accès au contenu autochtone, par, euh, par exemple pour les livres numériques et les magazines. Monsieur le Président, c'est tout particulièrement important dans les régions rurales et éloignées. J'aimerais remercier l'Association des bibliothèques de l'Ontario et la Fédération des bibliothèques publiques de l'Ontario pour leur militantisme, pour leurs services à l'échelle de la province. Nouvelle question. Député de Lennox, Frontenac, Lennox et Addington. Merci. Au premier ministre suppléant, hier matin, le député Gaster, Dundas, We flamborough westdale a fait une accusation très sérieuse. Il a accusé Dougford, et je cite, d'enfreindre de, la loi délibérément. Il a ensuite euh, non seulement accusé de façon erronée, mais on accuse aussi le Parti conservateur d'enfreindre de, une loi qui n'existe même pas. Littéralement, ce sont des de fausses nouvelles. Ce n'est pas trop surprenant qu'un ancien ministre de ce gouvernement et que le bureau de la Première ministre ait une telle vision erronée de la, de la réalité en Ontario. Est-ce que la Première ministre est-ce que le premier ministre suppléant s'excusera de la part du bureau de la première ministre et pénalisera son député pour de tels faux propos? Le ministre, le député, fait référence à une situation qui, selon mes connaissances, est le fait que l'opposition n'a pas vraiment déposé son plan. L'opposition a un plan, mais n'ont pas évalué les coûts de ce plan. Et vous savez, la vraie question que l'on pose ici par la population, c'est quel est votre plan, combien ça nous coûtera et quels seront les effets pour la population de la province, quelles seront les compressions faites. La population veut savoir. Complémentaire. Encore une fois, au premier ministre suppléant, le député d'Hamilton-Ancaster-Dundas a fait une fausse déclaration. Il n'y a eu aucune réponse. Je demande une excuse. Peut-être qu'en qu tant qu'ancien qu ministre et dans ce rôle, il s'est habitué à répandre de faussetés. Mais les faits sont importants, Monsieur le Président. Intervention du Président. J'ai été permissif, mais maintenant, vous devez arrêter d'utiliser le mot fausseté et pouvez-vous vous retirer de l'utilisation de ce propos et retirer vos propos? Je retire mes propos. Alors que l'on lit dans une époque, nous sommes dans une époque où l'on voit beaucoup de nouvelles en ligne, la première ministre et ses ministres et députés ne devraient pas suivre de telles fausses nouvelles. C'est intolérable que le ministre soit, ne soit pas au courant de la loi et des faits. Je n'ai pas entendu d'excuses euh, ou une réponse à ma première question. Est-ce que ce gouvernement libéral s'excusera pour avoir répandu des conneries? Le député va retirer ses propos. Je retire mes propos. Le premier ministre suppléant. On fait référence ici que leur euh, parti lance des slogans d'autocollants de, par choc. L'opposition avait un plan, on établissait les coûts, on sait que ça coûtait 6 milliards de dollars. Euh, J'aimerais maintenant que l'opposition soit ouverte avec le, la population et lui disent exactement quel sera ce nouveau plan. Député de Timiskaming, encore une nouvelle question. Merci. Au à la ministre de la santé, Donna Quay m'a appelé à mon bureau la semaine dernière et on essaie, on, on euh, traite de son problème depuis 2000. Euh, depuis 2016, elle a de la difficulté euh, avec le joint TM, le joint de la mâchoire. Ça fait 20 ans qu'elle a des problèmes. Maintenant, elle en est à un point où ses joints doivent être remplacés. Mais la raison pour laquelle elle nous a appelés, ce n'est pas vraiment pour elle, mais pour les autres. Parce que si elle aurait pu avoir un programme de soins dentaires, certains de ses problèmes auraient été réglés. Qu'est-ce que 400 fera vraiment pour Dona la, la ministre de la Santé. Monsieur le Président, on comprend qu'il y a plusieurs conditions de santé qui peuvent être des problèmes. Et le député a souligné le problème de joint temporels mandibulaire. Je vais faire de mon possible pour aider d'une façon possible, de toute façon possible. Intervention du Président. La ministre. Merci, Monsieur le Président, parce que l'on reconnaît que les soins dentaires sont extrêmement importants. C'est un aspect important de la santé générale des gens. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce budget, nous avons fait une proposition afin d'améliorer la couverture pour ceux qui n'ont pas de plan de couverture dentaire. et Il y a différents, euh, différentes voies qui peuvent être empruntées par la population. Merci. Nouvelle question. Député de Kingston et les Îles. Monsieur le Président. Désolé. Intervention du Président. Désolé. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la réponse, Madame la Ministre. Mais ça n'aide pas les gens tels que Donna. Si Donna avait eu accès à un programme dentaire il y a 15 ans, elle serait toujours une partie fonctionnante de cette société. Ici, dans son cas, ce syndrome est la, la rend complètement handicapée. Et dans le nord de l'Ontario, ne, elle n'est ne même pas admissible pour obtenir la bourse de déplacement. Pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse de mettre en place la couverture dentaire complète aujourd'hui? pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait il y a déjà 15 ans? La ministre. Eh bien, je suis ici depuis dix ans et je ne me rappelle pas que le troisième parti a soulevé cette question une seule fois. Ils ont commencé à soulever cette question extrêmement récemment. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé notre nouveau programme de médicaments et de soins dentaires. J'espère qu'il sera appuyé parce que c'est la prochaine étape pour s'assurer que la province que la population de la province ait le soutien dont elle a besoin. Et la santé des, des Ontariens dans le nord nous euh, tient à cœur. Nous voulons aussi nous assurer que la vie soit plus abordable pour les Ontariens et Ontariennes. Comme le député de l'autre côté l'a mentionné très clairement, nous offrons 400 dollars pour une personne, 600 dollars pour un couple et 750 dollars pour une famille de quatre. C'est un excellent pas dans la bonne direction. J'aime... Le Président, j'aimerais m'excuser auprès euh, du député de timiskaming Cochrane pour l'avoir manqué dans la rotation. Merci. Nouvelle question, député de Kingston et les Îles. Au ministre de l'Infrastructure, dans le budget de cette année, nous avons un plan fort pour les soins et les possibilités dans la province. On inclut des investissements dans les services dont ont besoin la population, par exemple le régime d'assurance médicaments, les services de garde et les traitements de santé mentale. On inclut aussi un investissement en infrastructure afin que les gens puissent vivre leur meilleure vie possible les participer pleinement à notre économie peu importe là d'où ils habitent. Je suis tout particulièrement excitée de notre de notre engagement envers euh, l'investissement en bande passante. D'avoir une bonne connexion internet rapide est essentiel non seulement pour l'économie mais pour la qualité de vie, ça signifie que les les étudiants peuvent faire des recherches en ligne, les PME peuvent offrir leurs services et leurs biens à l'échelle de la province. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous dire exactement l'investissement... Euh, ce, ce qui entoure l'investissement en bande passante dans la province qui est établi dans le budget? Le ministre de l'Infrastructure. Monsieur le Président, l'infrastructure, c'est beaucoup plus que simplement le physique. Les, L'Internet est très important dans nos vies et c'est important que le nord de l'Ontario soit connecté au réseau. Les gens ont besoin d'Internet rapide et fiable. C'est un service essentiel et c'est la raison pour laquelle notre gouvernement a déjà investi 530 millions de dollars en infrastructure numérique depuis 2007. Cela inclut 90 millions de dollars pour le sud-ouest, 60 millions de dollars pour les communautés du nord et autochtones et 30 millions de dollars pour la recherche et développement dans le réseau 5G. De plus, on investira 500 millions de dollars de plus pour améliorer la bande passante. Nous nous sommes engagés à investir jusqu'à 1 milliard de dollars. Monsieur le Président, si les conservateurs avaient vraiment le nord de l'Ontario à cœur, ils voteraient pour ce budget. Complémentaire. Merci au ministre d'avoir partagé certains détails sur ces investissements essentiels. Ces projets ont été soulignés par le ministre montrent l'importance d'élargir la couverture de bandes passantes en, dans le nord de l'Ontario et suivent les investissements déjà faits par ce gouvernement. Je suis fière que l'on se concentre sur l'amélioration de la de l'obtention de la connectivité Internet dans les communautés rurales éloignées et autochtones. Il est important de leur permettre d'entrer de, dans le 21e siècle et de participer à l'économie du 21e siècle. Et la bande passante est essentielle pour le travail de plusieurs personnes. Comme vous le savez, la bande passante rapide et efficace est essentielle pour un potentiel économique dans nos communautés rurales. Monsieur le Président... Est-ce que le ministre peut nous dire comment la bande passante peut bénéficier à l'Ontario rural? Merci, le ministre. Au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'apprécie l'investissement qui aidera certainement les résidents de Kingston et les Îles. On aidera les familles à être liées, à lier au monde, les PME, à permettre aux communautés d'être concurrentielles dans cette économie. Notre gouvernement est très sérieux sur la connectivité en Ontario et c'est la raison pourquoi nous avons mis en place 71 millions de dollars dans un fonds de plus de 220 millions de dollars pour la connectivité. Nous aiderons ici les entreprises. Et la semaine dernière, Steven de mes collègues, était à Candy, à Colbert, en Ontario. Et en même temps, nous avons annoncé de nouveaux outils à Quarter Lakes et l'accès à la bande passante. Nous permettra de maintenir des emplois qui sont hautement qualifiés. C'est essentiel pour faire croître les entreprises de la province. On parle ici d'un investissement corporatif. Député de Perth-Wellington, nouvelle question. Merci. À la ministre des Services communautaires, de la sécurité communautaire et des services correctionnels. J'ai déposé un projet de loi euh, la semaine dernière pour qui est nommé en l'honneur de Gabriel et Bade Walder, qui sont décédés en 2011. Le projet de loi demandera d'avoir une reconstruction afin d'avoir un décal qui avertit les pompiers à l'avance lorsqu'il y a une situation dangereuse. Ce projet de loi a été adopté de façon unanime en deuxième le lecture, mais le projet de loi est mort au, mort au feuilleton lorsque le gouvernement a décidé de proroger la Chambre. Maintenant. Que j'ai souligné cette, ce projet de loi. Est-ce qu que j'ai redéposé ce projet de loi Est-ce qu'elle est, qu est d'accord pour aller de l'avant rapidement, la ministre J'aimerais dire premièrement remercier plutôt le député de son militantisme sur cette question. Nous avons eu une conversation lorsqu'il a déposé ce projet de loi, et certainement en tant que député, il est toujours, il peut toujours déposer ce projet de loi au cours de cette session. Vous savez, la responsabilité, la, la sécurité plutôt de nos pompiers est très importante et de nos premiers répondants. Au cours des années, nous avons vu différentes enquêtes. Nous sommes allés de l'avant afin d'avoir un groupe d'experts sur les incendies qui a révisé le projet de loi émanant de députés parce que ce que l'on veut, c'est de créer un Ontario plus sécuritaire. Certainement, pour nous, c'est essentiel de continuer à travailler vers ce but commun complémentaire. À la ministre, cette loi correspond vraiment à un, à un écart, un problème dans la sécurité des pompiers. J'ai été très heureux de voir un appui des chefs d'incendie de locaux et de tous les partis dans cette assemblée. Je sais que le projet de loi, que le gouvernement a déposé plusieurs changements sous la loi de prévention et de protection des incendies, mais ils ont ignoré vraiment le... Euh, un élément qui est essentiel, c'est-à-dire les composants structuraux à ossature légère. J'aimerais savoir quand est-ce qu'on agira enfin à cet effet. La ministre. Encore une fois, j'apprécie la question du député, certainement. Je sais que beaucoup de députés ici en cette chambre ont travaillé de façon acharnée. J'étais. Là, lorsque le député a déposé son projet de loi, et il est notre espoir que son travail ne sera pas perdu, nous avons proposé un marché complet avec le parti de l'opposition pour pouvoir transférer à cette session Tout, euh, tous les projets de loi émanant députés de la pré session précédente, mais sous le nouveau leadership, euh, ça a été refusé. J'aimerais le partager avec la Chambre parce que ça signifie que la seule façon que ces projets de loi peuvent aller de l'avant. C'est qu'il soit redéposé maintenant. Et donc, si une entente aurait pu être conclue, nous aurions, on, nous aurions ici montré euh, le, les efforts qui ont été faits par nos députés. Et je suis désolé que votre chef n'ait pas été d'accord pour en conclure une entente. de Toronto, Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. En masse. L'Office de la nature de Simcoe ont approuvé une promotion pour retirer les plages paradise. et Tout cela a été fait de façon illégale en fonction de l'énoncé politique de la province qui interdit ce genre de développement. La première ministre va-t-elle demander à l'Office de la nature de Simcoe de suivre la loi, d'arrêter le développement et de ne pas perturber cette terre humide de l'Ontario. Ministre des richesses naturelles et des forêts. Merci, Monsieur le Président, merci de la question. Oui, bien que le ministère ou la ministre et la loi sur la réglementation des offices de la nature, mais ne, ne voient pas les décisions de l'Office de la nature, nous allons nous pencher sur ce projet pour savoir si c'est des choses qu'on peut faire et que pour voir si tout a été fait de façon légale. Il y a des critères nécessaires de la part du ministère. Nous savons que l'Office de conservation de la nature réglemente les terres humides, et la réglementation à cet égard. On se penche sur ce qui peut être fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas intervenir dans les décisions de l'Office de conservation de la nature de retour à la vice-première ministre. C'est la première meilleure fois que Office de conservation de la nature voyou qui intervient, mon ami le député de Wallen, a averti la ministre avec ce qui s'est passé à Windsor. Nous avons déposé des amendements pour régler corriger la situation. Le gouvernement a voté rejeté ces amendements déposés. Pourquoi la première ministre permet aux Offices de conservation de la nature et les promoteurs d'ignorer les propres lois de la province et ne pas protéger les terres humides? Merci de la question. Nous allons nous pencher sur ce qui peut être fait jusqu'à maintenant. C'est une décision opérationnelle prise et nous allons voir pour qu ce qu'on pourrait faire et les appels qui pourraient être portés. Et la protection des terres humides est très importante pour la province et nous allons avoir une réglementation pour protéger le patrimoine naturelles, y compris les terres humides, député de Beaches yorkes Ma question s'adresse au ministre responsable de la Petite-Enfance. Je suis très fier de la part du gouvernement pour s'assurer que les familles aient accès à des soins de garde abordables. Nous avons été le défenseur des familles et des ménages pour transformer les services de garde en Ontario dans ma circonscription. Je représente, Je représente plusieurs groupes, y compris les Métis et les Premières Nations, et les conservateurs n'ont rien mentionné concernant les soins de garde dans les réserves. Mais de créer des soins de garde diversifiés a un impact sur les jeunes apprenants pour avoir de meilleurs résultats dans la vie. est ce que la ministre responsable, Qu'est-ce que le gouvernement fait pour satisfaire aux besoins en matière de garde des jeunes qui vivent dans les réserves? Merci. Merci aux députés de Beaches yorkes de cette question importante. L'Ontario reconnaît l'importance des services de garde culturels. Chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis, notre gouvernement s'engage à travailler avec les Première Nation pour avoir un système de garde solide pour ces collectivités locales. Dans notre budget, nous avons annoncé un investissement de 40 millions de dollars sur trois ans pour élargir les services de garde dans les collectivités autochtones. Excellente question. Nous allons établir une capacité de soins de garde pour aider ces familles. En outre, un nouveau investissement sera disponible pour les Premières Nations, pour appuyer les institutions de soins de garde, pour créer des espaces importants. Merci. Je voudrais remercier la ministre de sa question. Excellente honneur et la transformation qu'elle fait pour refaire les soins de garde dans la province. Je sais que les jeunes Premières Nations sont très dynamiques et qu'ils font face à des difficultés. Et cet engagement de 40 millions de dollars en services de garde pour améliorer le réseau de garde sur les réserves est un programme important pour les familles, les ménages. Les soins de garde font partie de l'habitation des parents et les recherches démontrent que les soins de garde sont importants sur l'impact économique de ces personnes. Est-ce que la ministre peut nous dire? Qu'est-ce que le gouvernement fait de plus pour cette transformation en matière de services de garde chez les Premières Nations pour un meilleur avenir autochtone, ministre le responsable des Autochtones et de la réconciliation? Merci, M. le Président. C'est un engagement historique pour améliorer les services de garde sur les réserves. C'est une autre preuve de la part du gouvernement pour aider les jeunes autochtones pour qu'ils soient en santé et développent leur plein potentiel. Le plan d'action en matière de réconciliation assure un investissement de 240 millions pour des services de loisirs et des soins de garde chez les jeunes autochtones et autres projets antiracistes. Un autre 45 millions de dollars en prêt et bourse a augmenté représente plus de 30 de jeunes autochtones qui reçoivent des prêts et bourses et qui peuvent avoir une vie prospère dans la province. Un autre 225 millions, plan d'action chez les autochtones pour la sécurité alimentaire et la santé mentale. C'est honteux. Intervention du président. Lorsque je me lève, vous vous asseyez. Nouvelle question. Député de Niagara-Ouest, Grand Brook, les familles de ma circonscription sont horrifiées par la médecine de Corridor. Après 15 ans, les gens attendent davantage, moins de services et moins d'intervenants. J'ai entendu de quelqu'un de Smithville et sa famille se retrouvent dans une situation difficile depuis septembre où leur fils a, a été diagnostiqué de cette maladie. Bien que nous soyons en proximité des centres universitaires de la province, il a dû aller en Alberta pour avoir un traitement. Pourquoi ces jeunes doivent-ils aller ailleurs au lieu de se faire traiter en Ontario, ministre de la Santé et des soins de longue durée? Je voudrais entendre le député parler de ce cas en particulier parce que dans ces cas, il y a des solutions potentielles. Et... Et nous sommes sympathisants envers cette famille. Voilà pourquoi nous avons continué d'investir dans les soins à la province d'Ontario. Nous investissons davantage en soins de santé en hôpitaux. Et étant donné que j'ai rencontré un certain nombre d'hôpitaux et de voir les améliorations que l'on voit dans les hôpitaux, dans les réductions des temps de temps, je suis encouragé. Je vois que nos investissements... Part fruit. et cela fait partie de tout le puzzle. Il faut davantage de soins à la santé, santé mentale, soins à long terme, et nous voulons revoir tous les réseaux de la santé complémentaires. Ma question est de retour à la vice-première que j'ai rencontré un médecin de Queens Bay. Lui et ses collègues sont frustrés par les soins de santé dispensés de la province et qu'ils s'agisse. Ils sont pas traités de façon. Et le fait d'investir n'est pas toujours une solution lorsqu'il y a des enjeux structurels. Les premiers intervenants ne sont pas entendus, selon eux, Ils ne sont pas écoutés. Et on ne peut pas se fier aux promesses aux libérales. Pourquoi le gouvernement n'écoute pas ses médecins et ne plus dispenser des soins dans les corridors? Je suis surpris de la part de sa circonscription qui soulève des enjeux. Je comprends que le gouvernement était prêt à fermer cet hôpital autrefois. Évidemment, je suis très heureuse que notre gouvernement a continué d'investir en, en santé dans la province. Et nous apprécions les professionnels de la santé, y compris les médecins, y compris les infirmières, et préposés à la personne et tous les intervenants du Réseau de la santé. Le député de Niagara-Ouest, Brandbrook, est averti. Voilà pourquoi nous augmentons nos investissements en santé de 5 pour améliorer la capacité du réseau de la santé. Nouvelle question. Député de Niagara Falls. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Dans cette province, les gens ont de la difficulté pour joindre les deux bouts. Parfois, les gens doivent s'endetter pour payer le loyer et acheter des aliments. Voilà ce que et ils doivent se rendre dans les services des agences de presse sur salaire et ils demandent des frais de 390 par année. Mais on a demandé au gouvernement d'intervenir. Le gouvernement a fait très peu pour s'attaquer à ce problème à Toronto, à Hamilton, à Ottawa, essaie de mettre fin à cette de fermer ces agences de presse sur salaire. Étant donné que les gens doivent se protéger, les agences sur salaire, pourquoi le gouvernement n'intervient pas et protège tous les Ontariens? Oui. Vice-Première ministre, Merci. ministre des Services à la population responsable des consommateurs. Il sait très bien que le projet de loi 59 qui fait passer les, euh, les, les consommateurs en premier modifie les lois et ça concerne la protection des consommateurs qui ont recours aux agences de prêts sur salaire. Grâce à ces amendements, il y a une plus grande protection, moins de risques pour les consommateurs. Nous avons diminué les coûts d'emprunt. Nous avons consulté les acteurs du milieu et d'autres groupes de défense du consommateur et nous avons également tenu des consultations pour la réglementation et les lois rentreront, les nouvelles lois rentreront en vigueur en juillet parce que nous voulons protéger les consommateurs et les entreprises de la province. St Conformément au St règlement 38, le député de l'Anax, l'annoxe Allington septième est content de la réponse à la question concernant la vice-première ministre. Et cela sera débattu demain à 6 heures. Conformément au règlement 38, le député Perth-Waterburn-Totz a dit, mécontent de la réponse à sa question donnée par le ministre des Services correctionnels concernant la loi de Ray Walter. -Hank. Cela sera débattu demain à 6 heures. A-t-il souhaité? Rappel au règlement, député de Beaches-Yorkes, le président a célébré un anniversaire. Je voudrais lui souhaiter un joyeux anniversaire. Le président n'aime pas se faire appeler l'âge qu'il a, étant donné qu'il n'y a aucune mise au voie différée. La Chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 13 heures.